Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifique ma aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en de personne Parce que j'ai des bonnes amis aujourd'hui les amis, on est sur KFaction, le meilleur savoir P&P Faction de la planète Et aujourd'hui les amis, une vidéo très très très importante parce qu'on va parler de la date d'ouverture Ainsi que vous présenter quelques petits trucs et vous parler bien sûr de mon planning vidéo Hé hey, hey, c'est rare qu'on en parle les amis, mais aujourd'hui commençons dès maintenant en sautant directement dans la date d'ouverture Comme vous avez vu les amis, pour les plus fidèles d'entre vous qui suivent le Twitter de KFaction sur Twitter vous avez remarqué que l'ouverture a lieu très très très bientôt les amis, et oui, l'ouverture a lieu le 9 février, donc le 9 février, j'ai pas encore d'heure exacte, mais vous allez le voir, dans... vous allez savoir l'heure exacte dans ma présentation que je vais faire, pour l'instant, je vais le plus possible essayer de euh, trouver une heure parfaite, parce que je sais qu'il y a d'autres savoirs qui ouvrent ce jour-là, etc., et... On veut bien sûr être le meilleur les meilleurs serveur, donc nous allons ouvrir un parfait temps pour que tout soit complété ce jour-là et que tout soit prêt pour que ça soit le meilleur possible pour vous mes chers amis. Donc, en commençant le vous savez maintenant la date d'ouverture, c'est important de savoir aussi quelques petits trucs importants. Vous allez pouvoir suivre sur Twitter euh, notre compte Twitter, notre Discord. Nous allons faire des concours pour gagner énormément de points boutiques. Donc chaque youtubeur qui va faire une vidéo de présentation va aussi avoir un tweet associé à sa vidéo. Et ils vont, chaque tweet va vous faire gagner 10 euros de points boutique. Donc chaque. Chaque tweet, chaque youtubeur va vous faire gagner 10 euros pour une boutique à un d'entre vous Donc si vous êtes chanceux, peut-être que vous allez pouvoir en gagner plusieurs Je ne sais pas comment vous allez faire pour en gagner plusieurs Il faut être extra extra extra chanceux Mais chaque youtubeur va faire un concours dont moi, AmiSekons et d'autres membres du staff sûrement Pour essayer de vous faire gagner un total d'environ 2-350 euros okay? Donc c'est ça qui est ça Maintenant, on va parler un peu de ta faction. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas KaFaxon, je vais expliquer le concept euh, directement et ensuite, euh, je vais pas vous présenter tout le tout, tout serveur comme les kits, le PVP, etc. Je vais vraiment faire une un vidéo d'à peu près une heure ou peut-être même en live où est-ce qu'on va parler de tout ça, ok? Donc, euh, ça, je vais faire ça plus tard, euh, dans la semaine. Donc, ça devrait arriver normalement dimanche soir, si je me trompe pas. Oui, dimanche soir, je vais essayer de programmer ça pour dimanche soir, la vidéo présentation totale. Ensuite, il y aura une autre vidéo en milieu de semaine, donc mercredi, je crois, où -ce on va parler euh, de l'avancement. Parce que là, en ce moment, il faut savoir que je suis sur le launcher bêta donc il y a plusieurs trucs qui ne marchent pas, plusieurs trucs qui ne sont pas configurés, etc, comme vous allez voir, je vais faire juste slash discord, quand on fait slash discord, il y a une erreur les amis, donc euh, vous voyez, il y a des gros problèmes sur le serveur et je vais attendre que le serveur soit à 100% pour pouvoir vous le présenter totalement. Je veux quand même vous expliquer le système de farming des arcs à parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est beaucoup de joueurs qui n'ont pas compris ça lors de la version 2 et qui n'ont pas nécessairement très des points et ils ont réalisé trop tard que euh, très des points c'est quand même assez avantageux. Donc on va commencer directement par le warp marchand, donc quand vous allez aller voir au, au warp marchand sur le serveur Amis, vous allez avoir des trucs assez intéressants. Donc, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir y retrouver euh, un lore graphique qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, ici vous avez des marchands. Donc, vous avez le marchand bûcheron, chasseur, agriculteur, minerai et le roi. Et chacun d'entre eux vous propose des échanges. Par exemple, le bûcheron va vous proposer du bois contre des émeraudes. Donc, par exemple, moi je prends du bois et je l'échange à notre ami le bûcheron contre deux émeraudes. J'ai deux émeraudes, je suis super content. Ensuite, euh, avec mes émeraudes, qu'est-ce que je fais? Quand j'en ai plein, je craft euh, des blocs d'émeraudes. Donc, par exemple, je craft 10 millions de blocs d'émeraudes et je vais les échanger au roi juste ici. Et le roi va me donner en échange des points. Donc, je lui échange, je sais pas configurer comme vous avez pu comprendre, on fait genre qu'on on, on sait pas. Quand vous allez avoir des points, ça va vous dire un message, par exemple, Oups, là, ça va vous dire genre « oh bravo, vous avez bien ajouté 5 points à votre faction ». Et les points vont être mis dans votre classement ici, dans votre FF Show, mais aussi vont être mis dans le classe, « slash classement ». Faut pas oublier que chaque joueur qui met des points pour sa faction, il, les stats sont comptabilisés via le cas classement. Donc pour l'instant la commande ne fonctionne pas, mais c'est les stats que, tu, que les joueurs et tout, c'est un classement entre joueurs en fait. La personne qui met le plus de points dans sa faction, la personne qui PVP le plus, celle qui meurt le plus, plein de trucs comme ça, ça calcule plein de points et on a un, un classement du meilleur joueur aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, la faction qui termine là... Euh, à la première place, gagne le grade champion. Donc, à la version 2, c'était la faction tropicale menée par Warrix qui ont gagné exactement 100 euros de points boutique en plus du grade champion sur cette version-ci. Donc, à la prochaine version, ce sera la même chose. Donc, la première faction va remporter 100 euros de points boutique, le grade champion pour la version 4, ainsi que la deuxième place 100 euros de points boutique, la troisième place 60e euros de points boutique. C'est plutôt cool parce que vous pouvez vous acheter des grades et des kits et tout pour la prochaine version gratuitement juste en farmant des points sur cette version-ci. Donc, ça, c'est plutôt intéressant faut savoir aussi les amis, un petit truc intéressant c'est que euh, vous allez pouvoir euh, avoir des alliés mais une alliance maximum, donc si on voit que vous avez 10 factions avec le même nom etc ce genre de truc, c'est pas autorisé vous avez le droit à une alliance seulement et vous n'avez pas le droit de vous passer des points entre factions, donc il y en a sûrement qui vont essayer de se passer de l'émeraude des trucs comme ça, vous avez le droit de vendre votre émeraude bien sûr, mais si on voit qu'il y, fa... y a deux factions qui ferment pour une faction les deux factions vont disqualifier du classement et vous allez perdre euh, tout ce que vous avez euh, en progression, donc c'est vraiment important, les amis, de pas passer des points et de l'emroir aux autres factions, parce que si vous êtes démasqué, boum boum, c'est parti, vous perdez tout, et vous avez plus de chance de gagner le classement. Donc c'est plutôt triste dans ce cas-là, mais c'est pour éviter qu'il y ait des joueurs qui sont seulement 5, qui se fassent niquer par des gars qui allient avec 40-50 personnes. Je vis surtout pas personne, sauf la favoritiste. Donc voilà. On va continuer, les amis, la mini-présentation. Ensuite, on a fait des petits ajouts sur cette version-ci, les amis. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais le, le, les, la plus grosse nouveauté, c'est plutôt euh, le casino. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont fans de mini-jeux comme ça. Quand vous allez en, en dessous du spawn, vous avez plusieurs places. Donc, vous avez la première place ici pour les informations du serveur, donc les minerais, l'or, etc. Mais ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et dans ma présentation, je vais en parler. Ici, vous allez avoir un holographique. Euh, ou un PNJ qui va vous pouvoir vous téléporter aléatoire, donc ça va être ici pour la téléportation aléatoire, et juste ici, c'est le casino. Donc comme vous le savez, les amis, les jeux préférés de la dernière version pour les joueurs, c'était le Slash Slot, le, le Slash CF, le Jackpot, et bien sûr, le Barmail. Sur cette version-ci, ils sont revenus encore plus fort que jamais, donc le flip, comme vous voyez, j'ai un flip que personne n'a rejoint, le Jackpot, je peux acheter un ticket tout simplement en marquant, marquant le nombre de tickets que je vais acheter, et il faut savoir que chaque ticket, le prix du ticket est de, euh, je crois, 200$, 300$, un truc comme ça. Donc, il faut faire attention pour pas en mettre trop. Si vous n'avez pas les fonds suffisants, ça va vous dire que vous n'avez pas les fonds suffisants. Le baromètre est de retour encore mieux que jamais parce que cette fois-ci, il est vraiment bien équilibré. Donc, par exemple, j'arrête une bière à 1000$, je bois ma bière et j'ai bien sûr gagné 2000$. J'ai été très chanceux parce que la bière a seulement 30% de chance de me faire gagner. Mais si on avance plus haut et on prend par exemple celle à 8000$, donc je paye 8000$ pour doubler mon 8500$, j'ai peut en fait un peu moins de chance. Ouais, j'ai un peu moins de chance. On va essayer une deuxième fois. Euh, un peu moins de chance encore et une troisième. Fois. Non je suis pas chanceux aujourd'hui 4, 5 peut-être Non je suis pas chanceux aujourd'hui les amis J'ai dépensé plein d'argent pour rien mais c'est pas grave Et pour terminer on a le slash loot Donc bien sûr le prix est pas déjà défini On va mettre un meilleur prix et des meilleurs loot Mais pour l'instant les amis comme vous pouvez voir Vous pouvez gagner des items assez intéressants Si vous êtes chanceux et aligné 3 des, euh, des mêmes Donc 3 trois citrouilles, 3 trois, trois, peu importe qu ce qu'on va configurer vous les, vous les enchaînez et vous allez pouvoir Gagner des récompenses assez intéressantes Ensuite on a un petit endroit slash enchantement où vous pouvez. Tout, tout, toutes les serveurs ont ça, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez venir enchanter directement au spawn. C'est plutôt cool. C'est calme, posé Et vous avez le voir Forge, pardonnez-moi, qui est juste en face. faut encore que je finisse les coins de spawn. Comme vous allez pouvoir voir, il y a des coins peut-être qui sont vides. Je ne sais pas trop comment les aménager, les amis. Je ne vais pas vous mentir que euh, je suis un peu déçu. Le builder avait fait un peu de la merde dans les coins. C'était un peu nul. Donc je les ai retirés. Comme vous voyez, c'est des trucs comme ça à tous les endroits que vous voyez. Donc c'était un peu nul. Je ne savais pas quoi mettre à l'intérieur. Donc je vais essayer de faire des maisons ou rajouter quelque chose. faudrait que je trouve quelqu'un pour pouvoir m'aider à faire ça. Ensuite, les amis... Ici, nous avons euh, la sortie PVP. Donc, à la sortie PVP, on a un PNJ pour acheter des potions, comme vous pouvez voir ici. Euh, vous pouvez acheter tous les types de potions. Et vous avez ensuite la sortie pour aller PVP. Bon, maintenant parlons du serveur en soi-même. Le serveur c'est un serveur farm to win avant tout, donc c'est pour ça que sur le serveur on vous propose d'acheter vos kits en jeu, donc tous les kits disponibles sur la boutique sont disponibles en jeu, les spawners aussi, bon malheureusement j'ai pas, pas configuré les spawners, hein, insultez moi pas, les tags qui sont disponibles aussi sur la boutique sont disponibles en jeu, et les grades qui vont l'être en cours de version parce que euh, je sais pas l'économie comment va être l'économie, donc il euh, faut, faut voir ça et il faut euh, regarder en fonction, nous allons mettre les prix a un truc qui est intéressant sur le serveur aussi, c'est que lorsque vous allez euh, vouloir avancer et faire des points sur le serveur, vous allez devoir euh, faire des machines automatiques. Il faut savoir que le hooper et les pistons ne sont pas craftables et ils sont limités dans les chunks. Donc vous avez des limites de nombre dans les chunks pour éviter les lags niveau redstone. Mais inquiétez-vous pas les amis, j'en vois des gens qui vont dire « Ouais, mais c'est de la merde si on ne peut pas faire de machine. » Inquiétez-vous pas, on a mis un système assez adéquat et j'espère qu'il va être adéquat. Mais on a fait un nouveau système qui devrait euh, vous permettre de pouvoir poser plus de, de hoopers et de pistons dans vos chunks. Malheureusement, la seule façon que de les obtenir, c'est via le shop. Et ça coûte quand même un peu d'argent, c'est 1000$ un piston pour justement rendre une petite difficulté. Bon, maintenant parlons de, euh, des nouveautés de cette version 3 Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous les amis qui ont déjà joué et qui connaissent déjà le serveur Moi je veux vraiment vous présenter les nouveautés donc, sur le serveur, en ce moment, les amis, on, on a quelques nouveautés, mais pas vraiment énormément comparativement à d'autres serveurs. Pourquoi? C'est très simple parce que nous avons prévu de sortir une mise à jour tous les semaines et nous avons déjà quelques mises à jour préparées d'avance. Donc, moi, j'ai déjà deux mises à jour de préparer pour la semaine suivante, l'ouverture, l'autre semaine d'après, ainsi de suite. Peut-être que ça va être aux deux semaines, dépendamment de le, du travail qu'on a à faire euh, dans le développement, parce que des, des trucs qui vont peut-être prendre plus longtemps, etc. Mais aux une ou deux semaines, il y aura une mise à jour euh, tous les semaines sur le serveur, comme nous avons fait à la version 2. Donc, euh, le K-Block. C'est quoi le K-Block C'est un bloc qui est plus difficile à casser avec la pioche. Donc c'est très simple. C'est un bloc qui est extrêmement long à casser. Pourquoi c'est chiant je sais que si vous le posez ah, par erreur dans votre base, mais dites-vous que ça n'empêche que votre base se fasse crash-co. Ce qui est quand même assez utile quand on a des petits pro-PVP crash et qui crash-co toutes les bases. Donc ça, c'est un nouveau bloc qui n'était pas là avant. Ici, vous pouvez voir la charte des trucs. Donc le Crypsi qui est incassable mais pistonnable. Et l'Obsidienne qui est cassable à la dynamite, Creeper. Même chose pour la table d'enchant, Underchest et Enclume. Ensuite, on a des échelles en énergite, avant, en, euh, en énergite. Avant, il était en Iron. Même chose pour le coffre. Il est en fer, maintenant il est en les buissons. Ah, les buissons. On a enfin les buissons. Trouver une solution de les mettre sur Cofaction sans que ce soit méga cheat comme c'était à l'ancienne version. Donc, nous avons décidé de faire des graines de buissons. Et ces graines de buissons-là, ils prennent énormément de temps à pousser. Par exemple, l'XP, euh, l'énergie de Nifilin et DOT, ça pousse en ordre quoi, donc l'XP pousse plus vite que l'énergie de et l'épidote en ligne ensuite. Et le volcanite qui prend encore plus de temps à pousser. Mais nous avons décidé de créer un item qui s'appelle l'arrosoir en volcanite. Donc un arrosoir qui a 25 de durabilité, qui est craftable tout simplement avec de la poudre. Et cet arrosoir vous permet d'obtenir euh, des chances de pousser vos euh, buissons plus rapidement. Donc, je craft mon, mon arrosoir. Je vais faire pousser mon buisson d'XP. Mon buisson d'XP, j'ai 40% de chance. Donc, 1, 2... Allez, je suis vraiment pas chanceux. 3, 4... Oh, il a poussé un coup. 5, 6, 7... Ah, oh, s'il te plaît, pousse Fais-moi fais pas, fais pas ça Ah, oh, il a poussé, enfin. Donc là, vous avez vu, je l'avais fait upgrade il a poussé après. Ça me donne des bouteilles d'XP, je suis très content. Ensuite, l'énergie, c'est euh, 40%. Donc, euh, attends, 35%, j'arrondis, c'est pas... Donc, on clique dessus nos buissons, on espère qu'ils poussent, malheureusement, ça a pas l'air de pousser très vite, oh, lui, il a poussé, ensuite, on a, euh, le néphiline donc 25%, tac, tac, non, ah, je suis vraiment pas chanceux, les amis, avec ce, les buissons, c'est un truc de malade, bon, lui, il a poussé aussi, et l'épidote, oh, il a cassé, on va prendre l'arrosoir ici, whoop, l'épidote, il veut pas pousser, il veut-tu pousser, on va essayer lui... Oh, lui il a poussé direct. Donc, lui on était chanceux. L'épidote c'est 15%. Et la volcanite pour terminer c'est 5%. Donc, euh, bonne chance pour que ça pousse. Donc, ça peut prendre. Des fois, un arrosoir peut rien vous donner, les amis. Ça dépend vraiment de votre chance. Comme celle-ci, je pense qu'elle va. Oh, elle m'a fait pousser celui-là un peu plus vite. Mais est-ce qu'elle va pousser les autres Non, je pense pas. Je pense qu'elle va casser. Ouais, on n'a pas été chanceux sur la dernière. Heure, mais au moins, on a fait pousser un buisson qui est presque terminé maintenant. Donc, ça c'est plutôt intéressant. Donc, on va juste remettre un arrosoir ici. Boom. On a aussi euh, le bâton, le cœur, la volcanite et le truc en volcanite ici qui ont changé les crafts. Donc, c'est très simple. Maintenant, les amis, ça vous prend 6 poudres pour crafter un minerai de volcanite. Et le minerai de volcanite vous permet de crafter plusieurs items. Par exemple, le bâton en volcanite qui vous, euh, qui vous le prend pour crafter la pharmax en volcanite, ainsi que l'épée en volcanite, ainsi que la pioche en volcanite. Donc, voilà. C'est plutôt... Euh... Plutôt difficile de faire ces trois items-là, mais vous allez y arriver. Ensuite, le cœur en volcanite. Donc, 4 euh, comme ça, qui vous permet de crafter l'harvester plus, plus, plus précisément. Mais aussi, le cœur de volcanite va être euh, la redstone en soi du serveur. Parce que nous avons des nouvelles machines qui vont arriver très bientôt sur le serveur. Et ça va être un peu l'item principal pour crafter toutes ces machines. Ensuite, nous avons euh, l'armure. La, donc voilà, comme vous voyez, ça prend 126. Poudre de volcanite cette fois-ci pour euh, crafter l'armée en volcanite. donc l'armée en volcanite va être très très rare, malgré qu'elle est obtenable en votant dans les events au volcan et aussi dans les minerais euh, de Rennes-de-Mort comme vous pouvez voir juste ici, qui est un nouveau bloc que nous avons rajouté sur le serveur. Ensuite, la Pharmax, ce qui est intéressant sur la Pharmax, les amis, c'est que présentement, elle n'est pas active comme je vais vous l'expliquer, mais elle va le devenir plus tard, c'est parce que je veux éviter que les gens euh, puissent en profiter. Donc, la Pharmax en, en volcanite va être incassable et va permettre de récupérer les spawners qui appartiennent à personne. Donc euh, les spawners qui apparaissent pas dans votre qui est spawner, là, les spawners qui sont naturels on va dire Vous allez pouvoir les récupérer avec cette magnifique Pharmax Donc elle va récupérer les spawners et va être incassable, donc c'est plutôt intéressant Ensuite, l'arvester, les amis vous le connaissez tous, L'arvester permet de récolter et planter vos plantations automatiquement Dans un radius de 16 par 16, donc ce qui est quasiment un chunk, je crois que 16 par 16 c'est un chunk Donc vous le placez au milieu de votre chunk et ça fait du 16 par 16 de chaque côté C'est plutôt intéressant parce que ça plante et euh, ça récolte pour vous automatiquement donc voilà, j'ai fait le tour à peu près les amis pour Kavaxon, euh, qu'est-ce que c'est Kavaxon, c'est très important de savoir que ceci n'est pas une vidéo euh, présentation complète, mais c'est vraiment les trucs les plus importants, donc c'est ma vidéo que, que moi je vais poster sur internet pour vous parler du serveur. L'avancement bien sûr avance à grands pas, on est sur la dernière ligne droite, l'ouverture est le 9. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas encore d'heure exacte, je vais vous la communiquer dès que je l'ai, et puis on va dans ça en reparler. Mais c'est plutôt intéressant, les amis, de voir autant d'amour euh, euh, et d'encouragement à ce que la faction sorte euh, le plus vite possible. Et ça, j'apprécie énormément, les amis, ça me fait chaud au cœur de voir tout votre support sur les réseaux sociaux, et aussi sur le Discord du serveur. D'ailleurs, les amis, si vous avez envie de rejoindre le serveur, c'est très simple, vous n'avez pas besoin d'être Minecraft Premium ou quoi, vous créez un compte sur le site, vous vous inscrivez, vous confirmez votre mail, vous vous... Euh rejoignez notre discord et vous allez pouvoir vous connecter lors de l'ouverture avec la page nous rejoindre c'est aussi un truc assez intéressant que vous pouvez faire c'est nous suivre sur twitter c'est comme j'ai dit expliqué en début de vidéo nous allons faire des concours sur twitter donc chacun youtubeur qui va poster euh, la, une vidéo de présentation va aussi avoir un concours de points boutiques sur sa chaîne youtube donc euh, de 10 euros par youtubeur donc chaque youtubeur va vous faire gagner un abonné 10 euros donc c'est plutôt intéressant ça va être vous donner un bon départ sur le serveur sans nécessairement dépenser un centime donc c'est vraiment plutôt cool voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Comme je l'ai dit, une présentation d'une heure pour vraiment tout vous expliquer. Montrer les kits, le PVP, euh, tous les commandes, etc. va arriver plus tard, mais pour l'instant, c'est la vidéo présentation que vous avez Si Ceux qui connaissent déjà Kavaxon, vous savez déjà de toute façon la prochaine vidéo. Mais c'est plus pour ceux qui ne connaissent pas Kavaxon. Cette vidéo était pour vous aujourd'hui pour vous expliquer le fonctionnement du serveur. Sur ce... Je vous aime les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller retweeter le tweet sur mon compte Twitter personnel pour moi-même vous faire gagner 15 euros points boutique parce que bien sûr, je suis un compte, je peux vous faire gagner le nombre de points boutiques que je veux. N'oubliez pas de retweeter, partager avec un de vos amis, rejoindre le Discord de Cofaction et on se revoit très bientôt le 9 février pour l'ouverture du serveur. Je vous aime, c'est icons. Ciao, ciao.